Bonjour les amis, je suis ici à Puerto de la Cruz. Comme vous voyez, euh, il fait très beau aujourd'hui. Il y a de la neige sur le TAID mais on peut également aller à la plage euh, en même temps. <rire> si vous envisagez de faire du trading comme activité principale, eh bien, il faudra bien que vous compreniez que c'est différent d'un travail normal, à savoir que vous n'allez pas être payé pour le nombre d'heures que vous passez à trader. Vous pouvez très bien euh, trader deux heures par exemple par jour et y passer euh, <rire> et y passer euh, euh, gagner plus d'argent en deux heures que euh, travailler huit heures à faire du trading. Donc euh, c'est très différent, vous n'êtes pas payé à l'heure euh, en faisant euh, du trading. Il faut euh, voir si c'est une journée avec euh, une bonne opportunité. Si vous voyez que la configuration n'est pas très claire pour vous, eh bien vous pouvez très bien ne pas trader une journée. Le lendemain, la configuration du marché sera probablement différente, vous serez plus à l'aise et vous pourrez en profiter mieux le lendemain gagner plus. Parce que vous pouvez très bien gagner 500 euros le matin en deux heures et si vous prolongez votre journée de trading, repère une partie de vos gains euh, en restant plus longtemps sur les marchés. Ce serait dommage. Il ne faut pas oublier non plus que le trading si vous le faites de manière euh, intensive, c'est quand même une activité qui demande de la concentration et il est difficile de rester euh, suffisamment concentré, 8 heures d'affilée. Donc euh, moi souvent euh, je regarde le marché le matin, je me positionne, je prends quelques petits scalps en général en début de journée et si je vois vraiment une configuration intéressante et eh bien je peux très bien laisser une position ouverte, laisser le marché euh, donc, euh, faire, euh, faire sa vie je dirais euh, tout au long de la journée ou plusieurs heures, je protège euh, ma position qui doit être en gain bien sûr, je mets un stop loss et puis je peux euh, faire euh, une, autre, une autre activité très bien et de temps en temps regarder sur mon téléphone comment va le marché, couper euh, mes positions ou les laisser euh, les laisser aller peut-être jusqu'à un, un niveau de take profit que j'aurais fixé d'avance. Donc il n'est pas du tout nécessaire de rester euh, 8 heures devant ces écrans. En tout cas, moi ce n'est pas comme cela que je, je fais euh, du trading. Vous savez que j'ai plusieurs activités ici, je fais notamment de l'immobilier ici à Tenerife et donc ça me permet euh, d'avoir euh, plusieurs sources de revenus. Euh, le trading en est une, mais je peux très bien euh, faire euh, d'autres activités tout en ayant des positions ouvertes ou pas du tout. Il y a des journées où je ne trade pas, il y en a d'autres où je trade plus intensivement parce que euh, ça vaut la peine et que le marché euh, euh, est bien pour euh, faire cela. Mais il ne faut pas euh, croire que c'est parce que vous allez rester tous les jours 8 heures devant votre, votre écran que vous allez forcément gagner beaucoup plus d'argent. Peut-être qu'après, si, si le trading euh, vous, vous plaît vraiment, vous pouvez très bien euh, y passer euh, le nombre d'heures que vous voulez, mais ce n'est pas du tout une obligation. Il faudra euh, procéder euh, petit à petit, voir euh, effectivement si ça vous rapporte plus de passer plus de temps sur les marchés. Et euh, bien sûr, il faudra pour cela un peu, peu d'expérience. Mais au départ, ne vous stressez pas, ne pensez pas qu'il est absolument nécessaire de passer toute une journée devant vos écrans pour euh, devenir entre guillemets un trader gagnant. Donc ce n'est pas du tout le cas, ce qu'il vous faut c'est avoir une bonne méthode de, de trading avec laquelle vous êtes à l'aise, bien comprendre les marchés, bien comprendre comment vous pouvez euh, gagner euh, donc, euh, de l'argent, soit dans un premier temps comme revenu complémentaire et si vous avez une autre activité, eh bien consacrer peut-être en début de journée ou en fin de journée il y a des marchés qui sont adaptés pour les deux et à ce moment-là, petit à petit, vous verrez, vous passerez peut-être à gagner la moitié de vos revenus en bourse et la moitié avec une autre activité, mais ne vous dites pas, je vais quitter mon job, je vais passer 8 heures devant les écrans à faire du trading, je vais apprendre une méthode maintenant et je vais devenir riche en faisant du trading de cette manière-là. Non, ce n'est pas la, la manière que je vous conseille, allez-y petit à petit, voyez petit à petit les gains que vous pouvez obtenir avec le trading de manière régulière, ça c'est très important et petit à petit faire la transition mais n'ayez pas le stress de vous dire je vais faire 8 heures de trading par jour et gagner ma vie de cette manière-là. Je ne pense pas que ce soit la meilleure, la meilleure solution. Voilà donc, euh, N'hésitez pas euh, à regarder mes vidéos de trading, euh, à apprendre, bon, j'enseigne pas mal de méthodes depuis euh, plusieurs années, donc j'ai à peu près 2000, euh, 2000 étudiants qui ont, qui ont acheté mes, mes formations, qui se sont mis là j'ai de, de très bons retours euh, de, de certains. Il y a des personnes pour qui le trading ce n'est pas une activité qui leur convient donc ça vous apprendrez au fur et à mesure. Il y en a d'autres par contre qui font des, des performances assez exceptionnelles. Il y a un, un de mes étudiants qui m'a donné euh, donc, euh, euh, ses revenus en un mois, il a gagné à peu près 100 000 euros en un mois donc avec un investissement de départ euh, d'environ 10 000 euros. Donc c'est assez exceptionnel mais il y en a qui peuvent arriver à ça aussi. Donc euh, c'est à vous de voir un petit peu petit à petit euh, ce qui vous convient mais n'essayez pas de brûler les étapes, allez-y petit à petit, considérez le trading d'abord comme une activité complémentaire et après vous verrez si vous pouvez en faire euh, autre chose. Mais comme vous voyez, euh, quand on vit dans un endroit euh, comme moi ici à Tenerife, eh bien, euh, il y a d'autres choses à faire que de rester toute la journée devant ces écrans.